Bonjour les amis, ici je vous envoie 10.363 363 vidéos TikTok et vidéos similaires à télécharger et à regarder à l'aise. Toutes les vidéos sont là. Regardez. Elles sont là. Elles sont là. Euh, bon, ça ne vous montre pas qu'il y a 10 000, mais il y a par exemple ici 103, 103 305. Euh, 180, 70, 7, 119, euh, 227, etc., 247, 1300, etc., 140, etc., voilà, 379, mais le total 3550, le total, ça fait bien 10 363 vidéos. Et je vous remercie beaucoup de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez ici le lien pour vous abonner, donc, là, on va regarder. Par exemple, là où il y a, là où il y a 1305 vidéos, je vais regarder pour voir. On va regarder. Vous allez, vous allez télécharger le PDF, que vous voyez, vous allez avoir exactement ce que vous avez sous les yeux ici. Donc, dès que vous, la, vous avez ça, vous cliquez sur le lien. Et puis, ça va s'afficher. C'est TikTok Besting. Bon, moi, je vais pour aller euh, très très vite, je vais dans l'accueil, les, les vidéos, toutes les, vid les vidéos, elles sont là, il hein, n'y a pas de, de blague, hein. vous allez avoir vraiment beaucoup, beaucoup de temps à dépenser, à regarder tout ça. Et puis, vous pouvez les télécharger, vous pouvez carrément garder le PDF et vous aurez euh, tout ça, les 10 000, je ne me rappelle même pas, et voilà. Et puis, bon, je vais dans l'accueil la, pour vous montrer un échantillon. Voilà. Hop, je vais tétoir. Et puis, là, c'est les vidéos populaires. Et donc, il y a 66 millions 42, c'est classé par ordre euh, de, chronologique d'importance. Et puis, bon, voilà, la première, vous cliquez dessus. Et puis, vous êtes directement dans une publicité, comme par hasard, moi, ça, ça, ça m'énerve, cette histoire. Voilà. Alors, vous avez une belle fille, là, qui se ferait bien dessiner, danser. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Voilà. On va passer à autre chose. Je, je sors, et puis je sors aussi d'ici, euh, OK euh, et puis je vais voir par exemple une compilation, n'importe laquelle. Euh, quoi bon Par exemple ici, 270 vidéos. Et on est dans euh, Art Makers Creations. Donc euh, voilà, euh, c ça c'est euh, des trucs qui sont apparemment... Est, je ne connais pas le truc là. Ah oui, ça c'est. Je, je connais ça. Je connais ça. J'ai déjà vu ça. C'est pas mal. Malheureusement, je peux pas grandir. Oui, je peux pas grandir, Oui. Allez, vas-y. Vas-y, ma petite. Ça, c'est indien, ça. Waouh. Elle devient très très belle, ma fille. Et alors? Oh, regardez ça. Regardez ça, je vous assure que c'est. Fabuleux! Voilà, donc je quitte. Et puis, je vais regarder autre chose. Bon, ça continue. Ça, c'est pas mal. 70 vues, c'est seulement. 55. Non, non, ça, c'est. Je vais voir les plus. Voilà. Les. les... C'est tout, hein C'est tout ce qu'ils ont? C'est bizarre. Je sais pas quoi. Ah, bah, c'est. C'est un jeu, ça. Oh, il n'y a, a rien à voir, il n'y a rien à voir, mais bon, ok, d'accord, alors, on va quitter, et on va voir autre chose, donc euh, là, j'ai 115 vidéos, 115 vidéos, et euh, Diane, Diane Chanel. voilà, une belle fille, et de l'arabe, je pense que c'est l'arabe, ah, ça. Alors, je suis là, on est sur des vidéos, là, c'est toutes les vidéos. Et puis, euh, elle, elle, elle n'a pas beaucoup de vidéos. Et je vais regarder, par exemple, ici, euh, je choisis au hasard, je vous assure. TikTok, ça c'est TikTok. Ben, on va voir cette histoire-là. Regardez, le, le... Ça, c'est... Waouh Extra. alors il y a quand même des gens qui... qui sont vraiment euh, des exceptions. Extra. Extra. Hop. Je quitte. Et je vais regarder autre chose, la dernière, là. dernière ça c'est je sais plus quel pays ça je, je sais pas alors alors je vois je vais voir accueil alors les, les listes à regarder il n'y a pas de il n'y a rien euh, les favoris ça n'existe pas bon je prends n'importe quoi et puis, vous avez ici... Ouais, ils font des... Oui, ils font des bricoles. Voilà, les bonbons. Chocolat. Et... Des trucs euh, amusants. Vous faites votre recette. <rire> ok. Des trucs qui sont vraiment pas mal. Euh, on va regarder ici qu'est-ce qu'ils ont après. Est-ce qu'ils sont toujours. Ils montrent des animaux en train de manger le rongeurs. Ok, c'est <coughs> en direct ça. C'est en direct. Tiens, on est tombé sur un, di un, un, un direct c'est pas mal, c'est pas mal, parce que même si on est dans un pdf, on peut tomber sur quelque chose qui n'était pas, pas prévu, etc. Et là, celui qui, qui, qui montre, si c'est en hobby, voilà, ben, là, je pense qu'il travaille beaucoup avec des, des, euh, des directs, quoi, voilà. Voilà, bon, vous avez tout ça, vous avez de quoi vous regarder, et je vais vous montrer quand même mon adresse, là, euh, voilà, pour euh, faire connaissance avec, euh, avec vous, c'est moi, c'est moi. moi avec une barbe, voilà, et puis, euh, voilà, ça c'est mes, mes vidéos à moi, hein. et, bon, voilà. Je suis sur euh, Quoi Accueil, mais mes vidéos elles sont là. Euh, ben, je, je fais des, des gens qui sont très très connus dans le web marketing. Euh, voilà, vous devez le, le connaître, euh, le euh, ouais. euh, L'autre, je ne rappelle plus son nom. Euh, je distribue beaucoup de tutos et tout ça. Euh, Rolando. Euh, Olivier Roland et Tim Ferris, euh, David Laroche, Lenou euh, Michael Jackson, euh, bah, bah, c'est toujours dans le domaine de, de la web <coughs> euh, marketing. Celui-là, je l'ai adoré. Si vous entrez là-dedans, vous allez dans vidéo, mes vidéos à moi, et vous, euh, c'est ce gars-là, il a fait une représentation fracassante, mais vraiment tout ce qui est de bon. Voilà, Tamika Baj, etc., etc. Il mis le... voilà. Et le... un gars, bon, ça c'est vendez-moi ce stylo avec euh, la, la, la figure de James Bond parce qu'on parle de James Bond. Voilà, donc, euh, euh, n'oubliez pas, vous téléchargez la, vi la vidéo, euh, pardon, vous téléchargez le PDF euh, dans la description. Le premier lien dans la description, c'est pour télécharger le PDF. Et puis, vous êtes dans à l'intérieur de votre euh, appareil, euh, téléphone, tablette, euh, PC, Mac, et puis vous regardez à l'aise euh, les, les, les. Comme je, je viens de vous faire la démonstration, vous regardez euh, tout ce qu'il y a là-dedans. Euh, il y en a. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de.. Il y a 10, 000, 10 363 euh, vidéos. Ok? Alors, à la prochaine, merci et au revoir.